Bonjour, aujourd'hui on va voir ce, ce point, ce motif euh, bicolore, très joli, qui peut servir euh, pour euh, plusieurs choses. On peut l'utiliser pour faire une couverture, pour faire un châle, pour faire euh, des pulls, euh, des gilets. Comment on va faire ce point Donc j'ai besoin de deux couleurs différentes. Moi ici j'ai choisi cette couleur, cette pelote colorée l'intérieur et cette pelote unie pour l'extérieur et ça a donné ce joli résultat donc on va voir tout de suite euh, comment faire ce point donc vous avez comme j'ai dit deux, besoin de deux couleurs crochet et ciseaux et aiguille bien sûr et on commence voilà j'ai mon fil je commence je fais mon anneau pour commencer les mailles chaînettes et je fais je vais faire une vingtaine de mailles chaînettes 20 mailles 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 fait 20 mailles chaînettes ensuite je prends euh, je, je, je saute la première maille je vais sur la deuxième et je vais faire une maille serrée donc j'introduis le crochet je tire une boucle je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles c'est la maille serrée donc on continue comme ça on va faire un rond de mailles serrées Continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang. J'arrive à la fin du rang. Je fais, une, une maille, euh, je fais ma dernière maille. J'ai 19 mailles serrées sur mon exemple. Et je fais maintenant une maille en l'air et je tourne le travail. Sur la première maille, ici, je m'introduis et je fais une maille serrée. La deuxième, la même chose. On s'introduit et on fait maille serrée. Et on continue des mailles serrées jusqu'à la fin du rond. Donc, on a fait un rond et on est en train de faire le deuxième rond de mailles serrées. Continuez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du rond en mailles serrées. J'atteins ma dernière maille. Et je me suis introduit pour commencer ma maille serrée. Mais je ne vais pas la terminer. Je vais la terminer avec une autre couleur. Donc, je prends la deuxième couleur. Et je vais m'accrocher à la première donc j'introduis je prends le fil et je fais comme ça et je peux faire un petit nœud ici entre les deux fils pour les maintenir en place voilà et maintenant je continue voilà j'ai terminé mon deuxième rang de mailles serrées Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je commence dans la première maille, je fais une maille serrée. Donc Je continue mes mailles serrées, on va faire tout le rang de mailles serrées jusqu'à la fin. On va faire des mailles serrées, on arrive à la fin et on fait notre maille serrée, puis une maille en l'air, on tourne le travail et on fait un deuxième rang. Donc on va faire deux rangs successifs de cette couleur. On continue et on se retrouve après la fin des deux rangs. Voilà, j'arrive à la fin de mon deuxième rang de cette couleur. Donc là, j'ai je, commencé, je commence. Je commence. Je commence la dernière maille serrée. J'ai deux boucles sur le crochet, mais je ne termine pas avec la couleur orange. Je prends la bleue et, et je, je finis la ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma maille serrée. Donc, et je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. La première maille, je travaille. Je fais une maille serrée. Et la deuxième maille, normalement je devrais travailler une maille serrée ici. Je devrais travailler la maille serrée ici. Mais moi, je vais descendre vers la couleur bleue. Et je m'introduis en descendant dans la maille ici. Je J'introduis je, je le, le crochet, je tire le fil, je tire jusqu'en haut et je, je finis la maille serrée. Et je finis la maille serrée comme ça. Vous voyez Donc, la maille qui est en dessous de ce fil, je vais pas la travailler. C'est comme si je l'ai déjà travaillé. Je vais travailler la suivante. Donc, je fais une maille serrée. Dans la suivante. Celle-là, je dois descendre. Donc, je descends jusqu'au jusqu deuxième rang bleu. Et je fais une maille serrée, mais longue. Comme ça. Vous voyez Donc, et la maille serrée qui est en dessous, je ne la travaille pas. Je me déplace sur la suivante et je fais une maille serrée. Vous voyez Donc la suivante, la même chose. Je descends vers la couleur bleue. Et je vais faire, je peux faire comme ça pour avoir le fil bien droit. Et, et je fais ma maille serrée longue. La maille serrée qui est en dessous, on ne la travaille pas. Là, je me déplace vers la suivante. Toujours la maille serrée qui est en dessous de cette maille serrée longue et qui est de couleur orange, on ne la travaille pas. On la saute pour aller travailler la suivante. Je, je fais la même chose. Donc pour celle-là, je, euh, je descends pour travailler ma bride longue. Donc là, j'ai travaillé ici, je saute celle-là et je vais travailler ici. et je travaille là, ma maille serrée. En bas, je saute celle-là, ce trou-là, et je m'introduis dans le, deuxième, le suivant. Et je fais la maille serrée longue suivante. Et là, je vais travailler cette maille serrée qui se présente devant moi. Ensuite, je saute celle-là et je travaille ici ma maille serrée longue. Et voilà ce que ça donne. Continuez. Je saute. J'ai travaillé ici. Je saute celle-là. Je travaille dans celle-là. Voilà ce que vous allez obtenir. Et toujours la maille en dessous de ce fil. On ne la travaille pas. On travaille la suivante. On fait une maille serrée. Donc une fois, une maille serrée normale et une maille serrée longue. Une maille serrée normale, une maille serrée longue. donc là, Quand vous travaillez la maille serrée, c'est normal, vous, vous savez le faire. Mais pour travailler cette maille longue, quand vous avez travaillé, dans ce, on descend vers le fil de la même couleur. Ici c'est le bleu, donc je descends vers les lignes bleues. La deuxième ligne. Vous voyez les, les petits trous là. Donc vous, avez, vous travaillez la langue ici, une fois on a travaillé ici, on saute celle-là et on travaille celle-là. Pourquoi on saute celle-là Parce que celle-là, en haut, on a fait maille serrée normale. Vous comprenez Après avoir fait une maille, une maille serrée longue, on fait une maille serrée normale et une maille serrée longue. Une maille serrée normale, une maille serrée longue. Et moi, je saute une maille... Et ici, un trou bleu, et je m'introduis dans le suivant. Voilà. Donc Je vais m'introduire pour faire une maille serrée. Donc, je m'introduis dans ce trou-là, et je fais ma maille serrée. Ensuite, une maille serrée normale, et une, une, pardon, et une maille serrée, donc je saute celui-là, je travaille ici. Et voilà ma dernière maille. Et je fais une maille serrée normale. Vous voyez ce qu'on a obtenu. Donc là, après, à la fin, je fais une maille jetée. Je tourne mon travail et je fais maille serrée dans la première maille, dans toutes les mailles qui se présentent. Je fais des mailles serrées normales. C'est un rang de mailles serrées normales. Mais à la fin, on va changer de couleur. Donc à la fin. On ne finit pas la maille serrée, la dernière maille serrée, on, on la termine avec la, la couleur qu'on veut introduire. Je termine ce rond de maille serrée. Toute maille qui se présente, vous la travaillez en maille serrée. Jusqu'à la fin, j'arrive à la dernière maille, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma maille mais je vais la finir avec la deuxième couleur que je ne coupe pas on n'a pas coupé les fils donc je peux juste les remonter donc je fais comme ça et je fais une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire deux rangs de mailles serrées de cette couleur et on se retrouve voilà ça c'est le premier rang on fait un deuxième rang voilà une fois terminé Presque terminé, je suis, je suis arrivée à la dernière maille du deuxième rang orange, donc et là je vais, je vais, je m'introduis, je tire la boucle, mais je termine avec la deuxième couleur, je laisse tomber les deux boucles et je finis ma, ma maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Ma première, ma première maille, je vais la travailler en maille serrée. Donc, j'ai fait ma première maille serrée, je vais aller travailler la deuxième, mais je travaille, je vais faire une maille serrée longue. Où est-ce que je vais aller Je vais sauter la première qui est ici, et la deuxième, donc entre les deux, la, la couleur orange et la couleur bleue, le petit trou là, à la fin du deuxième rang, il y a, il y a, il y a, il y a ce trou là. Donc, le premier, je travaille pas, le deuxième, je m'introduis dans le deuxième. Et je fais ma maille serrée longue. Voilà. Je vais aller... Celle-là, je vais pas la travailler parce que j'ai travaillé déjà à la place une maille serrée longue. Donc, je travaille la troisième en maille serrée. Et la quatrième, je vais sauter cette... J'ai travaillé déjà ici une maille, une maille serrée longue, ici. Donc, je vais sauter... J'ai déjà travaillé une maille serrée longue, ici. Je vais sauter cette maille et je vais aller m'introduire ici. Pour faire une maille serrée longue. Donc on saute une et on travaille dans l'autre. Donc je m'introduis, je tire la boucle et je remonte vers le haut et je fais la maille serrée. Donc, et là, en dessous, je ne travaille pas la maille serrée. Je considère que ça y est, je l'ai déjà travaillée. Et là, je m'introduis pour faire dans la suivante pour faire une maille serrée. Et je continue comme ça. Je saute une, je vais sur la deuxième, la suivante et faire ma maille serrée longue. Et ainsi de suite maille serré normale et là je saute celle-là et je travaille dans celle-là et voilà maille serré donc voilà ce que vous allez obtenir quand vous travaillez comme ça donc j'ai dit là par exemple là en dessous je ne travaille pas cette maille serrée je ne la travaille pas mais celle-là je vais travailler maille serré normale celle-là je vais descendre en bas j'ai travaillé ici, je saute je saute cette maille et je m'introduis ici pour faire ma maille serrée longue, et ainsi de suite, maille serrée normale, maille serrée longue, maille serrée... jusqu'à la fin du rond. Le rond suivant en bleu va être un rond de maille serrée normale, comme celui-là, comme celui qu'on a fait ici. Donc, on continue. Maille serrée normale maintenant. Je m'introduis ici. Je fais... Ma maille serrée, maille serrée normale, maille serrée longue. Maille serrée longue, je saute celle-là, je, je m'introduis ici. Maille serrée normale, et en bas je descends, je saute cette maille et je m'introduis ici. Maille serrée normale, maille serrée longue. Maille serrée normale. Je saute, j'ai travaillé ici, je saute cette maille, je travaille dans celle-ci, une maille serrée longue, et la dernière, il me reste une seule maille, il me reste une maille, je vais la travailler en maille serrée normale. Voilà. Voilà ce qu'on va obtenir à la fin du rang. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Et je fais un rang de mailles serrées. La première maille serrée la Suivante aussi, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. C'est des mailles serrées, non, c'est un rond de mailles serrées normal. À la fin, on va changer de couleur. Donc, la dernière maille serrée, on la termine pas de, en utilisant la même couleur. On introduit notre deuxième couleur pour la terminer. Vous pouvez utiliser, comme j'ai fait, deux couleurs, comme vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Là, j'ai utilisé un fil qui est déjà coloré, ça a donné ce, ce joli résultat, vraiment, je trouve que c'est très joli. Là, avec, avec, une seule avec deux couleurs unies, ça donne ce genre de résultat. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez en faire. C'est vraiment très simple, c'est un point pour débutante. Et il est très fac facile, mais il est très joli. Donc, je continue. Je continue mon rond de mailles serrées. Voilà. J'ai terminé. Non, je ne termine pas cette dernière maille avec la même couleur. Je fais comme ça. Je prends ma deuxième couleur. Et je termine. Je fais une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais faire deux ronds de mailles. Deux ronds de mailles serrées. Dans cette couleur orange. Et je recommence. Parce que je fais deux couleurs orange et je commence la bleue. Ah, on recommence ce qu'on a fait déjà. Donc deux ronds de, dans cette couleur, deux ronds de mailles serrées. Et après vous introduisez la couleur bleue. Pour faire mailles serrées, mailles longues, mailles serrées, mailles longues. Et ensuite un rang de mailles serrées en bleu. Et ensuite deux ronds et ainsi de suite. Voilà c'était ça le joli point. J'espère que vous avez compris mes explications, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et n'oubliez pas de le like s'il vous plaît. Le like et la petite cloche pour être notifié quand je poste une vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.